Salut les hérolistes, bienvenue à la cinquième question de RPG Day 2018. Question du jour, c'est mon personnage non joueur récurrent préféré. Comme la question précédente, hein, c'est plutôt celui qui m'apparaît en premier dans les personnages non joueurs récurrents. Euh, cette fois, il s'agit de l'appel de Cthulhu. Il y a un PNJ que j'ai utilisé euh, quelques fois, euh, que j'ai appelé Mr. Known, et euh, qui est euh, d'inspiration majoritairement, on va dire... Euh, g man dans Half-Life et Kobayashi dans Yujiro Suspect. Euh, c'est un, c'est un personnage que que les joueurs, au moins les joueurs, mais probablement les personnages des joueurs aussi, ont, ont vraiment détesté et ont détesté travailler avec lui, mais ils y ont parfois été contraints. Euh, c'est un Porte euh, mauvaise nouvelle, c'est un oiseau de mauvaise augure qui ne sert à rien euh, de détruire puisqu'il n'est simplement que messager. Le genre de personnage qui se pointe à la porte des PNJ, euh, frappe à la porte avec son attaché caisse, son costard, leur dit Mon client souhaiterait acquérir tel artefact que vous avez, ou alors, euh, mon client vous demande de lui rendre ce service. Et euh, sans jamais avoir osé creuser sur qui était euh, son ou ses fameux clients, euh, les, les personnages des joueurs, ainsi que les joueurs, les incarnants, euh, ont toujours détesté Mr. Noone. Ils ont adoré le détester, je pense. C'est le personnage qui arrive avec des problèmes, avec plus de réponses euh, qu'il qui qui osera, qui osera en dire. C'est quelqu'un qui en sait plus qu'eux, c'est en ce qui me concerne. Voilà, les joueurs qui regarderont le, le sauront maintenant. Euh, ça a plutôt toujours été comme une sorte d'esprit serviteur. Euh, de, de servant euh, au service d'un ou plusieurs sorciers euh, puissants qui l'envoient donc en, en guise de, de, de proxy, hein, de mandataire euh, pour, euh, pour récupérer telle ou telle chose que les personnages ont volé plutôt que de détruire euh, et des, des, après un, un, livre, un livre de sort que des personnages avaient récupéré à la fin d'un scénario il est venu euh, leur, leur apporter des nouvelles d'un de, sorcier qu'ils avaient combattu une fois. Euh, c'est le genre de personnage qu'on adore, détester Et, et euh, c'est probablement mon personnage récurrent préféré. C'était la cinquième question de RPG Day 2018. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à demain. Ciao les holistes